Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog au soleil. T'aimes bien ce d'orange En vrai je trouve super bon. Santé Nous sommes au Portugal les amis. Alors paradoxalement j'ai vlog dans des tonnes de pays, Hongrie, Angleterre, euh, Espagne, Estonie, Pologne. Mais j'ai jamais vlog dans le pays que je préfère en Europe, à savoir le Portugal, c'est la cinquième fois que je viens ici. Et nous sommes à l'heure actuelle à Oiao, juste à côté du marché central de la ville. C'est une toute petite ville qui est à côté de Faro et qui a plusieurs particularités, notamment le fait que sa plage divine n'est pas située sur Oliao, mais sur des petites îles là-bas. là je vais vous y rapporter. Mais on prend un petit déj avec quelques spécialités locales. Vous connaissez ça En vrai, on est venu taper week-end ici, pourquoi Mike c'est quand même un bel avantage, j'en avais marre du boulot, donc du coup j'ai dit on va taper un week-end dans un endroit que je connais. J'étais venu ici l'année dernière avec mes sœurs et ma mère, et j'avais tellement kiffé que j'ai dit ici faut revenir. Et en fait la, pl la plage elle a une particularité, c'est qu'elle est située sur des îles un peu plus loin. Il y a l'île de Culatra qui est connectée en fait à l'île de Farol. Donc en tout cas c'est une seule et même île avec deux villages différents. Et nous on va aller dans un de ces villages, on va pouvoir profiter un petit peu et je vais pouvoir vous montrer la beauté de la région sud du Portugal. Let's go Mike, qu'est-ce que tu caches en-dessous de cette table en fait, je me suis brûlé le petit doigt ce matin. Et du coup, bah, je trempe mon doigt dedans. Et aller à la pharmacie, un truc comme ça, ça, ça. Fait... Non, non, ça va perdre trop de temps et tout. Ça à on n'a pas de sa foutre aujourd'hui. Il faut qu'on profite de la plage. Donc, euh, système D. Voilà. Et je vais rester comme ça toute la journée. Est-ce que vous vous faites partie des gens qui refusent pleinement de se soigner <rire> Non, y ils n'aiment pas. C'est leur vie. Alors ce vlog est fait dans des conditions un petit peu spéciales J'ai changé de caméra Au lieu de prendre ma petite cam qui avait Qui était un petit peu limitée au niveau de l'objectif Je pouvais pas trop zoomer, dézoomer, c'était relou J'ai pris mon A7C avec un objectif Et en fait euh, du coup le temps de le régler Tout ça machin, il y a quelques Quelques coquilles qui se sont insérées, notamment là dans le premier plan Mon micro, il était pas branché Correctement à la cam, il était pas sur la bonne entrée Donc du coup c'était le son de la cam, donc j'espère que c'était pas désagréable De même hier j'ai dû faire vla les tests Et tout machin, c'était un enfer Et je dédicace mon frère Guillaume qui m'a permis de de, de le régler correctement pour pouvoir vous faire profiter de ça les amis regardez-moi ça mais ici en fait c'est beau parce que tu es en bord de mer et il y a un grand port avec des bateaux et notamment certains bateaux là qu'on va aller prendre qui te permettent d'avoir accès aux îles où là il y a des plages absolument paradisiaques et c'est ça la beauté de Yahoo. c'est touristique ça commence à devenir de plus en plus, c'est pas le plus touristique de la gare pour l'instant non plus, il y a pire, il y a Albufera, il y a Faro <rire> notamment, mais ici c'est magnifique. Regardez le côté un petit peu port, bon ici tu te baignes pas mais c'est joli. Dans le centre de Yao, il y a plein de petits trucs, je vous montrerai avec notamment des petits restaurants, des petits trucs et tout. Un des classiques de la ville c'est c'est marchés En fait il y a deux gros marchés couverts Orange comme ça Mais quand il fait chaud Ils ajoutent en plus des stands dehors Et avec une sorte de petite euh, corniche Et plein de cafés, de restaurants et tout Et c'est là où on était notamment au début Autant vous dire que quand il voit quelqu'un venir avec une grosse cam <rire> J'attire les regards Mais bon on est habitué On la fête partout et, et ça moi perso joie de ouf Un petit peu de soleil comme ça Du beau temps Et des gens sympas Parce que les portugais sont très sympas Là bah, ça c'est lourd Regardez <rire> C'est le sens de la vie Comme je vous disais, pour pouvoir accéder aux îles, il faut prendre le bateau Et là on est samedi matin et qu'est-ce qu'ils font les Portugais le week-end Comme tout le monde, je de te dire Ils viennent profiter, donc il y a là le monde Autant dire, là j'ai l'impression que ça va être un bateau sportif Et ils te ramènent sur une île où il y a deux villages Farol, Culatra Culatra le premier, qui est en une demi-heure à peu près, et Farol le second, qui est en une quarantaine de minutes. Et bon, quand t'arrives à avoir des bonnes places, autant te dire que c'est bien parce que t'es en plein air, t'as un peu du bateau, du soleil, tu vois des jolis paysages. Par contre autant te dire là, vu le monde qu'il y a, ça va être serré les sardines. Hein. Moi je suis un peu claustrophobe, moi je... agoraphobe aussi, j'aime pas trop quand il y a trop de monde. Alors je crois qu'il n'y a pas eu mensonge sur la marchandise hein. Il est vraiment blindé sa mère, c'est invivable. Alors il y a une deuxième option, parce qu'en fait la première coûte 1,50€ le ticket, la deuxième c'est un taxi maritime qui te ramène aussi là-bas pour une trentaine d'euros. Et moi je vous cache pas que c'est une... une possibilité qui n'est pas négligeable en tant que youtubeur de merde privilégié, <rire> d'abandonner ce bateau bien plein pour pouvoir y aller en toute quiétude, non Non un peu, avec les prolos ça fait du bien. Tu, tu, tu veux aller avec les gens du peuple <rire> Notre ami le bateau étant parti, euh, je crois que c'est le moment pour nous de, <rire> de s'en sortir par nos propres moyens, les taxis maritimes. <rire> on va le prendre et en plus on arrivera plus vite tu vas voir, on va... on va faire ça, et on... tu sais quoi on va les narguer, on va passer à côté on va faire... <rire> Je crois qu'on est carrément dans la place. On est carrément dans le taxi. En fait, ça des taxis pour 5. Et il y a un autre groupe de 2 qui a raté le bateau comme nous. Ils sont montés dans le bateau. Ils ont dit, on, on partage. Donc au lieu de 35 euros, c'est 20 balles par terre. Regardez, ils sont très gentils. Et là, on va pouvoir y aller. Oh là là, ça y est. ça. Eh, on est carrément dans la place. là. Voilà, ça c'est mon délire. ça. Avec une cam' à 3000 balles dans les mains. Oui. Un faux mouvement et ça se casse. Hein. Vous vouliez pas nous prendre Oh, vous vouliez pas nous prendre <rire> On arrive <à> avant vous <rire> Alors les amis, après avoir utilisé un cheat code qui coûte cher, bon, ça fait plaisir, mais comme je t'ai dit, ça coûte rush. T'as regardé l'eau. Je sais pas si vous voyez à quel point elle est claire. On est arrivé sur l'île de Farol. L'île de Farol, c'est vraiment, pour moi, mon côté préféré. Quand tu arrives à Oyao, il y a trois possibilités. Kulatra, qu'on fera peut-être. Farol, qu'on fait aujourd'hui. Et Harmona, qui est sur une autre île, elle. Donc il y a une île avec deux villages, puis une autre île et c'est celle d'Armona et celle que je préfère un petit peu le moins parce que je l'avais fait l'année dernière c'était celle que je préfère le moins mais Farol c'est vraiment la folie c'est un petit village où il y a des gens qui vivent à l'année d'autres qui viennent en vacances et en fait ils vivent de pêche, de tourisme et tout et c'est plein de petites maisons archi stylées et une plage à l'autre bout de l'île donc là on a un petit peu de marche à faire pour arriver jusqu'à la plage et je vais vous montrer pourquoi ça s'appelle l'île de Farol Et franchement, je vais pas mentir, qu'est-ce que je suis jaloux de ces gens qui possèdent une maison ici. Que tu vives ou alors que tu viennes pour les vacances. Bon, bah franchement, la plupart sont vides pour l'instant. On est mi-juin encore, donc je pense que la grande saison n'a pas commencé. Mais que tu vives ou alors que tu viennes ici seulement pour tes vacances, ça respire le bonheur, ça respire le bon vivre. Des gens ont des belles petites maisons, elles sont charmantes et tout. T'as la plage à proximité, t'es sur une île. Donc du coup, les gens peuvent venir pendant la journée. Donc en fait, le reste du temps, tu vois, c'est pas blindé de gens, c'est pas blindé d'activités. Par exemple, le soir, les gens repartent de la plage et puis, salut J'avoue, sans mentir, ça donne envie. Ça donne envie d'acheter. Je bon, je vais pas mentir, ça donne envie d'avoir sa petite maison et de venir 4 mois par an ici, loin de tout. Et avec euh, le, le beau temps et tout, tous les avantages. Et la raison de pourquoi ça s'appelle l'île de Farol et le village de Farol, c'est vraiment le plus grand hashtag analyse du siècle. Farol, ça veut dire phare. C'est l'île du phare. Et le phare... Il est là C'est un phare... Alors en fait, il a quand même une petite particularité. C'est pas juste un phare comme un autre. C'est le premier phare du Portugal, le premier phare qui a été construit dans ce pays en 1851, c'est-à-dire que ce phare a 151 ans pr présentement, non, 171 ans, pardon, je refais mes calculs. Et il y a quand même un petit peu de vie à côté, il y a une école, il y a des restaurants, il y a tout, et il y a surtout cet immense phare où on peut monter tout en haut. Alors ça, c'est le site internet qui dit qu'on peut monter tout en haut, moi j'avoue, j'ai pas voulu tester, Alors, je, genre m'approcher comme ça et dire « Coucou, Sono, euh, je veux monter en haut ». J'ai douté de mes chances de réussite T'as dit quoi Maï Le portail Le portail de cette maison est mignon Bienvenue sur une des plus belles plages que le Portugal ait à offrir C'est pas moi qui le dis, hein. les Portugais vous énervez pas C'est bon <rire> J'en ai dit. Là, les mecs, on est sur des vagues sacrément puissantes. Le pire, c'est que c'est des vagues, c'est les vagues du bord. C'est pas les vagues qui viennent de loin, as les surfeurs. C'est les vagues du bord où, si tu essayes de les prendre, ça te dégomme. Ça te ramène direct sur le sable. Si tu vas pas, bras en avant, c'est archi dangereux. Regarde, et elle s'enchaîne, elle s'enchaîne, elle s'enchaîne. Franchement, ça a bonheur air d'être là. C'est la folie, sérieux. Eh, hey, j'espère vous kiffez l'ambiance. La journée. Les amis, le résultat est probant. Regardez ça. J'ai je... bien rougi. Hein. C'est <rire> bien. Il hein. y, y a des personnes comme Mike qui, elles, n'ont pas un coup de soleil. Puis il y a non. des personnes comme Zach qui euh, n'ont pas eu cette chance. Hein, J'ai grillé sa race. En même temps, c'est vrai, elle me donne un, une crème solaire en spray comme de l'huile de monoeil. Comment tu veux que je grille pas Je n'avais que cette possibilité. En tout cas, belle journée sur l'île de Farol. Et là, c'est le moment de rentrer. Il y a déjà la queue pour le bateau juste là-bas. Mais on va essayer de pouvoir le prendre cette fois-ci et le but ça va être de pouvoir passer à la maison, se poser et puis surtout ce soir on va dans un resto à volonté de poisson, un des meilleurs de Liao j'ai envie de vous le présenter Sacrée journée hein Ouais ça t'a fait plaisir Ouais ouais on a mangé, on a bronzé, on a coup de soleil on a pris le taxi bateau, là on prend le bateau-bateau <rire> avec les gens normaux, on arrête le flex à deux balles qu'on posait ce matin mais c'est très cool. Les amis, on se retrouve à Oliao samedi soir. C'est le soir des fêtards, mais aussi le soir des mecs qui ont pris un coup de soleil au crâne. Oui, j'ai pris des coups de soleil toute la journée, beaucoup plus que ce que je croyais Et là j'ai ma peau qui a brûlé Mais c'est pas grave, parce qu'on sort quand même Et on va au restaurant Bon je sais pas, je dirais pas le meilleur de Yao Parce que c'est que la deuxième fois que je viens Et que j'en ai fait que 4 ou 5 En tout cas, c'est celui que j'ai préféré Ce restaurant se nomme Vaille et Volta Et en fait le concept de Vaille et Volta est super simple les mecs T'as... Des entrées, des desserts. Et puis le plat principal, c'est pareil pour tout le monde c'est poisson à griller à volonté. En fait, ils ont un barbecue en plein air ils font que griller du poisson, du poisson, du poisson. Puis ensuite, ils mettent sur une assiette et ils passent comme ça en travers et ceux qui en veulent, ils prennent. Et il y a tout du thon, de la sardine, du saumon, du machin. Bref, vous avez capté. Autant te dire qu'ils savent faire de la simplicité. Et ça, c'est pour à peine un peu plus de 10 balles, hein, ce que je viens de vous dire. Hein. Donc euh, on est face à des personnes qui savent prendre soin des gens. Et en fait, ce que je kiffe à Oyao, c'est les petites rues. Les petites rues comme ça. Là. Ça, ça a du charme, vous voyez. Oui, les petites rues avec euh, les pavés comme ça, mes grouillettes. Ça va, Maï T'en penses quoi T'aimes bien Ouais, C'est trop kiki C'est trop <rire> ah ouais, on est vraiment sur un apport qui est. <rire> Alors Alors, on y est. Hein. C'est absolument excellent. Ils font griller du poisson là-bas. Avec grand plaisir, ils te servent quelques petits condiments, euh, bon Merci, Merci beaucoup. beaucoup Quelques petits à côté comme euh, de la salade, des pommes de terre et des ça. On a également commandé des crevettes. Et ça, c'est des crevettes marinées, c'est simple. C'est les meilleures crevettes que j'ai goûtées de ma vie, quand j'étais venu l'année dernière. Ce resto est absolument exceptionnel. <rire> Je le pose la caméra parce que j'ai faim, voilà. Voilà. Une douceur pour terminer. Un... Un repas, ma foi, fort complet. Le gâteau à l'orange. et Volta au Oliao, hein, je vous le conseille, hein, les gars. Mais en fait, j'ai vraiment brûlé. Oui, t'as brûlé. Les amis, ne faites jamais confiance à une personne qui vous présente de l'huile et qui vous dit que c'est de la crème solaire. pas de l'huile. Oh là là, il force et il faut J'ai totalement brûlé. J'ai même pris le coup de soleil sur le crâne. Et là obligé d'aller dégainer la bonne vieille crème indice 50 peau sensible, si j'ai envie de pouvoir profiter de ce dernier jour <rire> du coup dernier jour au Portugal et aujourd'hui on va vous ramener sur l'île de Culatra donc c'est celle à côté de Farol c'est le village à côté, et en fait même si l'île est peut-être un petit peu moins sympa, et eh ben je préfère la plage de là-bas, je vous montrerai peut-être de trois côtés là la fait avant d'y aller, parce que bon ce serait dommage de vous montrer que les petites rues là, alors qu'il y a une corniche qui est très sympa, on reprend le bateau et c'est une nouvelle journée à la plage, en plus aujourd'hui on a un truc à tester. C'est une première sur ma chaîne, donc je suis content. Il voulait même pas filmer le dessert de quoi Moi, je vais juste manger, moi. <rire> les petites rues, la corniche, le petit port ici, ainsi que les parcs sur le côté. Vous voyez un peu dans quel délire on s'inscrit à Oyao. Vraiment magnifique. Ça se voit, ces petites villes, tu vois, qui a surtout de l'activité de l'été. Mais avec ça et les marchés juste là, c'est un grand grand kiff. Allez, next step, next step, pardon, l'île de Culatra, les gars. <musique> Bienvenue sur l'île de Culatra, la deuxième partie de l'île. Là-bas, il y a le village de Farol que vous avez vu hier. Et ici, c'est le côté un petit peu moins ouf. Enfin, quand je dis un petit peu moins ouf, c'est que les maisons sont un peu moins ouf et tout. Tu sens que ça fait vraiment beaucoup plus petit village. Mais c'est pas moins cool pour autant. Hein. C'est aussi très sympa. Il y a tout ce qu'il y a. Il y a des cafés, tout ça, machin. Donc, il y a une longue allée. Il y a des tables de gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait ce connard à parler à une caméra <rire> en fait il y a une longue allée qui mène à la plage Sur cette longue allée tu passes devant des maisons, des restos, des boutiques Et après derrière tu verras, enfin vous verrez il y a une sorte de petit chemin en bois Qui te mène vers une plage qui elle par contre est meilleure En fait paradoxalement Farol j'en préfère le village Mais la plage est très bien mais moins bien Culatra j'en préfère, bon, je préfère moins le village Par contre la plage est meilleure en fait, elle est plus longue, plus, plus libre Quand je veux dire plus libre je dirais un petit peu plus euh, étendue Voilà et on aime bien les trucs étendus le début de la route qui t'amène chez Maître Caillot, dans des bz <rire> Je te jure, tu commences comme ça, tu pars à droite et à gauche du désert Et au bout, la plage en récompense Alors là, je sais que ça va un peu trembler parce que je marche, mais regardez Et je vous ai parlé d'un truc que je voulais tester aujourd'hui C'est dans mon sac à dos, c'est un premier truc que je fais en vlog Vu le nombre que j'ai fait, à limite je m'y prends un petit peu tard Mais mieux vaut tard que jamais Hier je vous ai dit euh, une des plus belles plages que le Portugal ait à offrir. C'est encore plus vrai ici je trouve. Mais là on vient de manger une clim. Quelle est la couleur de ce drapeau C'est rouge Oui. On ne peut pas se baigner. On peut pas se baigner pour l'instant. Oh, <rire> ah ça mère. En même temps... Attends regarde les vagues. Je comprends mieux. Mais bon, ça s'est un petit peu calmé, la mer est un petit peu moins forte, on est passé sous drapeau jaune, juste là. Et si j'ai un petit sac là, c'est pas pour rien, c'est pour aller faire le test de la chose dont je vous ai parlé. Et j'ai acheté il y a plusieurs semaines de cela, un drone que je n'ai jamais utilisé. Et en fait, vu qu'on est à la plage, qu'il y a de l'espace et qu'on dérange personne, bah je vais aller le mettre dans un coin, histoire bah, encore une fois de déranger personne et de l'essayer, de le faire voler. Alors, j'ai pas de carte micro SD, donc je crois que ça va limiter un peu la qualité d'image. Mais si on peut juste le faire voler, ce serait déjà pas mal. On est à la plage, il fait beau, c'est culatra. Du coup les amis, voilà la petite merveille Je l'ai tout configuré ici Je le contrôle avec euh, cette télécommande et mon téléphone La, la bête est juste là <rire> Je vous cache pas que c'est impressionnant la première fois quand même hein. <rire> Je suis en train de faire tout le tuto Devant, derrière, derrière, devant, en haut, en bas, à gauche, à droite Premières images de drone <rire> J'en tremble presque, non j'en tremble pas mais sérieusement, c'est vraiment la folie, je suis très très content. Du coup je me dis que pour les vlogs, de temps en temps, fait intelligemment, ça peut être un vrai plus. Ça va, c'est assez maniable, c'est assez tranquille, le tutoriel est très complet. Et je pense vraiment que pour les vidéos ça peut rajouter un petit truc, bon même si c'est pas l'originalité du siècle hein. Je sais bien que les mecs utilisaient déjà des drones en 2016, moi on est en 2022 mais... Il y a eu un côté très satisfaisant et récupérer les images aussi facilement c'est très cool. Et du coup ouais, je l'ai bien fait loin de tout le monde comme vous avez pu le voir et avoir pu tester ça c'est vraiment un bonheur. Et ça je conclue vraiment trop bien cette journée un peu à la plage qui avait commencé avec un drapeau rouge, hein, je tiens à le rappeler c'est pas facile d'animer un vlog quand t'es à la plage parce que es, dans le fond t'es à la plage tu vois genre t'es là ouais bon regardez moi kiffer mais je sais pas tester le drone, se balader euh... et vraiment c'est un plaisir de fou malade c'est un plaisir que je renierai jamais et essayer d'apporter des choses ici et là, une nouvelle cam, un drone des nouveaux endroits ça c'est des choses qui m'animent <rire> Juste attends. <à> <rire> on prend pas de risque, on prend pas de risque. Ok, le plan pour le flot, mais on casse rien. <rire> Cache pas que ça fout un petit peu le cafard quand même. Hein. Ça fout un petit peu le cafard de lâcher tout ça. Ce beau paysage, ces belles plages du sud du Portugal. En tout cas, j'espère que ça vous a donné un bon aperçu, que vous avez apprécié le léger test de drone. J'avoue, j'ai pas osé en faire des tonnes non plus vu que c'était ma première fois et que ça vous a donné une petite idée d'à quoi ressemble la région. J'espère que Maï vous a pas trop cassé la tête et j'espère que vous avez passé de bons moments dans cette vidéo. Pour ma part, c'est le temps de terminer mon léger break et de retourner à Lyon pour finir cette belle saison. Une saison 2021-2022 de haut de volée. C'était votre Gazak et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, de journée, quel que soit le moment où vous regardez celle-ci. Ciao, ciao Au revoir